Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo d'initiation à la base de données Factiva. Produite par Dow Jones, la base Factiva permet d'accéder à une foule d'informations de nature diverse avec un fort volet économique. On peut y retrouver le contenu de journaux, de magazines, de fils de presse, de rapports de compagnie et de bien d'autres sources provenant de plus de 200 pays en 28 langues. Dans cette capsule, il sera surtout question du module permettant la recherche dans des sources d'actualité. Par la fin de la capsule, nous aborderons brièvement le volet purement économique et financier de Factiva. Pour accéder à Factiva à partir du site Internet des bibliothèques de l'Université de Montréal, il suffit de procéder à une recherche simple dans l'outil de découverte SOFIA. Bien entendu, pour interroger Factiva de l'extérieur du campus, il vous faudra préalablement avoir configuré votre accès proxy. Nous voici arrivés dans l'interface de Factiva. Voyons comment fonctionne la recherche d'articles. Deux modes sont disponibles, la recherche de texte libre et la recherche guidée. La recherche guidée convient peut-être mieux aux chercheurs débutants, alors que la recherche en texte libre permet davantage de possibilités. Bien entendu, on peut simplement inscrire nos termes dans la boîte de recherche. Si l'option « Recherche Genius » à droite de l'écran est activée, appuyer sur la barre d'espacement fera apparaître diverses options, dont les opérateurs. Par exemple, ici, je pourrais chercher sur la compagnie Apple, appuyer sur l'espace, ce qui me fait apparaître une liste d'opérateurs, choisir le « and » ou le « e » et continuer ensuite ma recherche. Sujet, « data mining » par exemple. Je pourrais faire une recherche comme ceci. Cette manière de chercher peut être complexe. Pour avoir un aperçu de ces possibilités, cliquez sur le lien « exemple ». Comme on peut le voir, les opérateurs classiques comme le « et », le « ou » ou le « sauve » sont disponibles, ainsi que des opérateurs d'adjacence, de proximité, de troncature, et ainsi de suite. Au besoin, on peut décider de combiner cette façon de faire avec d'autres options de recherche, car on l'a dit, Factiva est une base comportant une importante dimension économique. Les outils d'indexation relatifs à ces questions sont très développés dans le module de recherche. On peut ainsi, par exemple, chercher par nom de société ou de compagnie, par exemple Apple, et préciser qu'on cherche des nouvelles d'un certain type ou sur un certain sujet. On va aller dans la section « "Sujet" ici. Et Par exemple, dans les informations sociétaires et industrielles, je vais choisir les capacités de production et les installations. Si je lance ma recherche telle qu'elle, j'obtiens 1084 résultats. Je peux ensuite euh, modifier ma recherche ou encore procéder à une toute nouvelle recherche avec l'option Création de recherche. Cela étant dit, Factiva n'indexe pas que du contenu à salaire économique. On peut aussi y chercher sur d'autres sujets. Procédons donc à une recherche à sec d'exemple en utilisant la recherche guidée. Disons que nous nous intéressons au Brexit dans le contexte de l'Irlande du Nord. Je cherche donc le mot Brexit, ainsi que la phrase exacte ou l'expression Northern Ireland, Irlande du Nord. On peut ensuite choisir la période chronologique sur laquelle portera notre recherche, ici qui est par défaut au, au cours des trois derniers mois. Je pourrais chercher sur une période spécifique, mais pour le bien de l'exemple, je vais décider de chercher au cours de l'année précédente. À cette étape, nous pourrions lancer la recherche, mais elle se ferait dans toutes les sources de langue anglaise présentes dans Factiva, ce qui risque de, de repérer un très grand nombre de résultats. On peut donc préférer sélectionner une ou plusieurs sources spécifiques dans lesquelles chercher. Alors pour les sources, on clique ici sur « sources ». On peut sélectionner des sources de différentes façons, selon différents critères. Mais dans ce cas-ci, je vais chercher une seule source et je vais la chercher par titre « The Guardian ». Bon, plusieurs The Guardian, donc je veux, le, je veux le The Guardian britannique. Je pourrais cliquer sur le petit i d'information pour en savoir davantage sur la source, notamment les années qui sont couvertes dans Factiva. Je remarque ici que, son, que Factiva recule à euh, janvier 81. Alors, The Guardian et voilà, The Guardian est maintenant ajouté à ma requête. Je pourrais ajouter évidemment. D'autres sources. Dans le contexte de cette démonstration, nous allons lancer la recherche telle qu'elle. Je cherche donc dans The Guardian, depuis un an, avec les termes Brexit et Northern Ireland. Je repère 989 résultats. Ils sont triés par défaut, par date, avec les plus récents en, en début de liste, mais je pourrais aussi les trier par. Euh, pertinence. À noter, on peut aussi affiner les résultats avec les options présentes dans le menu de gauche. Pour lire un résultat, tout simplement cliquez sur son titre. Une option d'écoute audio est aussi souvent disponible. Pour revenir au résultat, cliquez sur « Retour à la liste des titres ». Pour sauvegarder ces résultats de recherche, plusieurs options sont disponibles. On peut donc les cocher directement ici à gauche dans le menu. Et ensuite, utiliser les boutons qui se trouvent ici. Donc le premier, envoi par courriel, impression, sauvegarde en HTML, autrement dit en forme de page web, sauvegarde en RTF, autrement dit en Rich Text Format ou Format Word, et enfin, sauvegarde en fichier Acrobat ou PDF. Voilà, c'est ce qui fait tour de la question en ce qui concerne la, re la recherche de sources d'actualité. Il est important de noter que plusieurs options de la base ne sont pas accessibles aux usagers des bibliothèques universitaires. Ainsi, on ne pourra malheureusement pas utiliser les alertes, ni les newsletters, ou les recherches sauvegardées. Terminons notre exploration de l'interface en présentant rapidement deux autres sections. On a la section Page d'information, page de Factiva, qui nous présente une sélection de nouvelles organisées soit par pays, soit par secteur d'activité. Enfin, la section Société marché, qui permet de faire des recherches, par exemple, sur des sociétés ou des compagnies précises. Reprenons notre exemple de Apple. Alors des nouvelles, principaux développements, résultats financiers, analyses des profits et ainsi de suite. Et aussi, qui permet aussi la recherche par secteur économique, par exemple en assurance, nouvelles, comparaisons et ainsi de suite. Voilà. Bonne exploration.